Salut à tous, c'est Rolien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube, me voilà, de retour pour vous présenter deux choses, elles sont à ma droite et à ma gauche. Le premier, c'est le nouveau VCT électrique que j'ai, le GT AMT. Peu de modifications pour ce nouveau vélo, mais ça va se passer surtout dans le moteur, le nouveau EP08, le châssis c'est le même, la déco a changé, les composants, j'ai gardé mes composants, hop, au niveau des roues, du freinage, les tech 3, les pédales, les crankbrothers bien sûr, les pneus Michelin, tout est quasiment identique donc ça va, les réglages m'ont pas trop perturbé, ça s'est bien passé. Deuxième petite chose ici, c'est la plus petite caméra au monde que j'ai l'occasion d'essayer, elle vient de sortir aujourd'hui, c'est la Insta360. Go 2, caméra embarquée, malgré son nom, c'est pas une caméra 360, c'est vraiment une caméra embarquée. Regardez sa taille, ça rentre dans ma main, à l'intérieur de ma main, elle est très légère. Il suffit d'appuyer une fois, la caméra se lance, de rappuyer la caméra s'éteint, c'est très simple. Les réglages et la recharge se fait dans cette petite boîte en mode AirPod, vous voyez, assez sympa qu'on recharge avec une USB. Préparez-vous, dans cette vidéo, il y aura deux crashs importants. Le premier, ben là j'ai encore quelques marques, je me suis pris un arbre. Et le deuxième... Vous allez voir, c'était avec Théo qui a failli tomber dans un ravin. C'était chaud pour lui parce que c'était assez engagé. Donc j'espère que voilà cette vidéo va vous plaire et puis on se retrouve à la fin pour un petit débrief de cette caméra et de ce vélo, c'est parti. Allez, du coup, je vous amène directement dans un spot à côté de Aix-en-Provence avec le pilote Yannick Granieri, un ancien pilote Red Bull et des pilotes de la Rampage. Il a fait la Rampage, du coup, il m'amène, il m'a dit « Ok, petit sentier tranquille ». Du coup, on attaque, on est en haut de ce sentier. C'est le matin, moi j'ai la tête dans le cul, j'ai mal, un mal de tête qui m'amène, ok première piste, vas-y c'est parti, je le suis, lui il, le, il la connaît par cœur cette piste-là. J'arrive, et là, bam, réception de saut, je me prends cet arbre dans la main, ici, là j'ai encore des marques, dans la main, dans l'épaule, dans le genou, bref, bon début de piste, on connaît tous ça, quand on n'est pas chaud, on veut suivre les mecs qui connaissent bien les pistes, on dit toujours il faut repérer, y aller tranquille, et ben là, euh, voilà, l'échauffement, bim, dans l'arbre, euh, ça s'est mal passé. Il y a plusieurs accessoires qui existent celui-là c'est celui que j'ai utilisé principalement dans toutes les images que vous allez voir aujourd'hui. Très simple, en gros ça se clip sur la visière d'un casque ou d'une casquette par exemple. Si il est bien parce qu'il est bien plat j'oriente comme je veux après ma caméra et je peux filmer, c'est parti. On a aussi un accessoire qui est assez cool, surtout quand on fait du vlog ou des choses comme ça. C'est un petit médaillon qu'on met là et la caméra on la sort de son boîtier, on l'aimante et c'est parti. Pour le VTT bon, c'est pas l'idéal j'ai essayé mais vu que le t-shirt bouge pas mal Bouger aussi, on a aussi ce troisième accessoire ici. On déclipse et on vient coller sur une surface, une vitre, une voiture, un vélo, ce que vous voulez. Puis bien sûr, ce, ce petit boîtier il peut vous aussi vous servir pour vlogger. Alors, c'est trouver une petite montée impossible qui normalement sera possible mais avec l'électrique. On va donner maximum de boost. On va parce se la refaire qu est, parce qu'on est fort parce qu'on est fort parce que tu es fort, surtout toi d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, je cours, je cours, je cours. Ouais. On testera la stabilisation comme ça. De là, ça fait déjà plus impressionnant quand même quand tu vois ça à monter avec un VTT. Tu te dis ok. Et c'est parti Wow Allez jusqu'en haut Oh le mur Mais les what wow. Vas-y, vas-y, vas-y Allez Yes yeah. ah, Le malade Yeah Voilà, ça grimpe partout Ça fait les jambes hein. Troisième spot, cette fois-ci vous allez voir du côté de Grenoble, avec Théo on s'est lancé quelques petits défis bien sympas. Et vous allez voir, à force de se chauffer, Théo, il est failli tomber dans le ravin, c'était chaud chaud chaud. Oh, c'est oh, la merde ici Oh, ça c'est trial C'est du tech Il faut jamais s'arrêter de pédaler Ah ouais, là c'est... Oh, ah. ah, parfait ça T'es sûr que c'est le bon chemin <rire> ah, le <rire> <t 'en trise> Là, c'est de la moto triac qu'il aurait fallu. Il y avait un autre chemin. Ah ouais, d'accord. Ah, nous, dès qu'on voit une pierre, on monte dessus. Alors. Ah, ici, il y a de la kayak, ouais oh la double chien sur la piste <rire> Elle bouge. salut mon pote ça va oui, oui, oui, oui. <rire> je crois allé accélérer là on apprend les stoppies aujourd'hui stoppies à gauche oh, on de l'avant <rire> hop bonjour. Bonjour. hashtag j'ai pas le tag! <rire> on prend bien large à l'angle et on pique et on ressort. Avec une telle vue de Grenoble, je suis plus dans l'esthétique. Alors là, faut bien freiner. Je l'aurais pas pris là perso, je vais le prendre un peu plus loin que toi. Je vais faire un décalage dans la barrière. Merci la barrière, mais ça passe. Attends, moi je tente un truc. Oh. Ah en vrai, faut pas faire de tout droit quand même ici, hein. Faut éviter de faire un tout droit dans les chemins. Vous pourrez finir euh, à Grenoble direct. Alors, qui dit barrière dit virage. Oh, joli celui-là. Hop. Il y avait une petite. Euh... Oh, joli. Oh. Et ben, bah, ça fait une belle spéciale, ça. Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> J'allais dire, si tu lâches les freins. <rire> oh putain, si t'as là. Oh, en vrai, t'as bien géré parce que... <rire> bon bah c'est bon, on peut s'arrêter là, on a le best-of. T'as eu de la chance qu'il y ait Starbo là, tu vois. Ouais. Tu... Il... Il serait pas là, tu serais l'étage en dessous là. Dites-moi dans les commentaires donc ce que vous pensez de cette nouvelle caméra Insta360 GO 2. Toutes les infos sont bien sûr dans la description, elle vient de sortir. Et puis ce nouveau GT AMP, ben vous allez certainement voir d'autres vidéos avec, puisqu'il est vraiment très très cool. C'est un vélo que j'aime beaucoup, qui se raille naturellement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous prépare une belle vidéo en enduro trial extrême, vraiment un bel edit. Vous allez voir un truc de 3 minutes bien fait, bien propre. C'est la semaine prochaine, donc préparez-vous. Pensez à vous abonner, à liker. Ciao.